Et il demande voilà, de remettre la balle en place. Et quand même, elle n'a pas été jouée à l'emplacement de la faute commise. Elle est l'emballant et touche. Concédée par Tobel en faveur du MC Oran. 86e minute de jeu. Ce score de 3 buts à 1 pour la GS Saola. Les trois buts, on vous rappelle les buteurs. Aoudou en première mi-temps. Troisième but pour euh, l'AGS Sahara par Bakayoko, 78 e et réduction du score de Amaran, 83 e Allez, le ballon pour le MC Aura avec Awed, Awed qui écarte sur Bozama, le stand de Bolzama. Il n'y avait personne, ils étaient deux à s'être jetés sur ce ballon. Il y avait Amaran au premier poteau, on revoit ici, et il y avait Nate Freeman, là-bas au deuxième poteau. Ah, ils se sont manqués tous les deux et le gardien Sefwin qui reste au sol après euh, cette balle ah, il s'est fait mal à la hanche le gardien de but Sefwin euh, 3-1 euh, pour l'instant la GS Sahara qui fait la bonne affaire en attendant de voir ce que les autres équipes ont fait dans leurs matchs respectifs, il y avait euh, de superbes matchs cet après-midi, un peu partout euh, sur le territoire national. On y reviendra en long et en large avec vous, bien sûr, euh, Dinamur, demain dans l'émission euh, Canal Foot, présenté par Dinamur et Erdogan Bendali. Allez Trop de peur que de mal. Beaucoup de peur de, que de mal pour le gardien de but. Euh, cette qui se relève. Et que dit l'arbitre Une touche et une remise en jeu pour Rajesh Sabra. Voilà. Allez, la touche de Tobel, longue touche, goulot de la tête à Amran. Pour l'MCO, il a tenté le retourner Amran. Et c'est sans danger pour le gardien de la GF 88 e minute de jeu, plus que 2 minutes dans le temps officiel de cette partie. Et je pense qu'il y aura, allez au minimum, 3 minutes de temps additionnel. Avec les changements opérés par les deux coachs. trois changements de chaque côté. Le qui revient. Ah, la faute est commise. Mais rien dit, monsieur l'arbitre, sur hein, Amélie. Que dit l'arbitre?